Alors rapidement, Thierry Bariac, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis responsable de l'UMR Biomco, Biogéochimie, Écologie des Milieux Continentaux, dont le directeur le professeur Luc Abadi. L'équipe de transfert est constituée d'une trentaine de personnes. C'est très pluridisciplinaire, très interorganisme, CNRS, IRD. UPMC, donc l'Université Pierre et Marie Curie, et INRA. Nous sommes répartis sur plusieurs sites en métropole, va Tivor Valgrillon, donc ici, et Bondy, pour ce qui concerne l'IRD. Et nos collègues de l'IRD sont présents à l'étranger, en Afrique du Sud, par exemple, sont présents au Laos, en Thaïlande, au Vietnam et euh, en jaune, soudano-sahélienne, quand la situation politique, bien évidemment, le permet. Donc, il n'y a personne de Biomco au Mali, par exemple, actuellement. Donc, euh, nous, en ce qui nous concerne, Tiverval-Grignon, euh, Biomco, transfert, nous pratiquons la biogeochimie isotopique de l'eau, dans le cadre des transferts hydriques au sein du continuum, sol, plante, atmosphère. Nous faisons ces études par le biais des analyses isotopiques oxygène 18 et de d'eutérium de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, nous avons tout l'appareillage isotopique, les spectrantes de masse qui permettent de faire les analyses, les lasers isotopiques et également les réacteurs biogéochimiques. Puisque nous avons découvert au fil des ans que les conditions naturelles posaient beaucoup de problèmes quant à l'interprétation des résultats, du fait des interactions entre différents paramètres. Et Nous avons décidé il y a une quinzaine d'années d'équiper le laboratoire de chambres climatisées transformées en réacteurs biochimiques pour pouvoir étudier très, très finement les relations entre le sol, la plante et l'atmosphère. La particularité de ces réacteurs, c'est que l'atmosphère interne de ces réacteurs est le résultat, le fruit, le produit des interactions entre les sources d'évaporation, un liquide, du sol, une plante, ou les trois à la fois si nécessaire, et l'atmosphère. Il n'y a aucun échange entre l'atmosphère interne de ces réacteurs et l'atmosphère du laboratoire. Donc les signatures isotopiques qui sont obtenues on en a 18ème de cette vapeur, sont à mettre en relation, et ça nous facilite d'autant plus la vie, à mettre en relation avec les sources liquides qui ont produit cette évaporation. Donc l'eau liquide, l'évaporation du sol ou la transpiration des couvertures végétales qui sont dans les réacteurs. Il y a différents réacteurs de différents volumes. Tout est contrôlé pratiquement à l'intérieur de ces réacteurs, enfin tout ce qui nous est accessible au niveau des contrôles, c'est mesuré et c'est régulé. C'est fait sous la responsabilité de Philippe Biron, qui, était, qui est ici présent, ingénieur de recherche à l'université Pierre-Marie Curie. Les analyses utopiques ici sont faites par Patricia Richard, technicienne italienne.